Les métiers dits « dit invisibilisés » représentent toute une série de secteurs qui manquent de reconnaissance à la fois sociale et financière par la société dans son ensemble. Actuellement, le monde du travail s'organise sous la forme d'une pyramide sociale, hiérarchisant ainsi les professions entre elles, avec en haut les métiers à col blanc qui rapportent de l'argent et en bas les métiers plutôt manuels, pour schématiser. On peut aussi utiliser la distinction entre métiers qualifiés et non qualifiés, Parmi ces métiers dits non qualifiés, il y a par exemple les métiers de vendeuse et de vendeurs en grande surface, de caissière et de caissiers, de livreuse et livreur, ou encore d'aide ménagère. En Belgique, 60% des femmes travaillent dans les secteurs du soin, de l'aide sociale et des services, tels que l'administration, la vente, l'enseignement et le nettoyage. Cette concentration de femmes dans certains secteurs ou certaines professions est ce que l'on appelle la ségrégation horizontale du marché du travail. Ces métiers de femmes sont principalement moins bien rémunérés, sous-évalués au niveau des compétences professionnelles et plus précaires en matière de contrat de travail, d'horaires, etc. Ces emplois de femmes sont par ailleurs moins bien payés parce qu'ils sont systématiquement sous-évalués et que le pouvoir de négociation y est plus faible que dans des secteurs à dominance masculine, tels que la construction, la direction d'entreprise ou les secteurs de la plomberie. Donc, au-delà des secteurs d'activité, ce sont vraiment les femmes qui sont invisibilisées. Dans la lutte actuelle contre la pandémie du coronavirus, les femmes sont en première ligne. Elles constituent près de 80% du personnel travaillant en hôpital. Ce chiffre monte à 90% au sein des maisons de repos et des crèches. Autre exemple 78% des caissières sont des femmes. On peut aussi penser aux agents et agents de l'entretien, dont cette sont des femmes. D'ailleurs, ce secteur du nettoyage est un maillon essentiel au sein des structures de soins de santé, car il assure la désinfection des hôpitaux, des maisons de repos, etc. Or, malgré son importance, ce secteur est sous-payé, et soumis à de rudes conditions de travail et ont des conséquences importantes sur la santé des travailleuses et des travailleurs. Les infirmières et les aides-soignants, qui sont déjà soumises à une certaine pénibilité en temps normal, sont également extrêmement sollicitées lors de cette crise sanitaire. Les coûts budgétaires imposés au secteur de la santé par le précédent gouvernement ont fragilisé considérablement la profession. La crise que nous traversons aujourd'hui en illustre les impacts. On témoigne le manque de matériel et la sous-effectivité du personnel par exemple. À cela s'ajoute également la sous-représentation des femmes au sein du groupe d'experts composé par la Première Ministre Wilmès pour réfléchir à la sortie de la crise. La composition du centre de crise semble également fort masculine lors des annonces télévisées quotidiennes à 11h. Donc on peut se demander pourquoi les femmes continuent-elles à être tant absentes des espaces décisionnels et médiatiques en cette période de crise alors qu'elles composent la force vive en première ligne dans la société, les emplois dits féminins sont majoritairement dévalorisés tant socialement que financièrement à cause notamment des stéréotypes de genre. Le soin aux personnes, les aspects relationnels et sociaux ou encore les tâches de nettoyage sont perçus comme des caractéristiques naturelles associées au genre féminin, alors qu'ils sont en réalité le résultat d'une construction sociale des rôles de genre. Donc selon nous, il est nécessaire d'agir conjointement sur deux éléments. D'une part, sur la revalorisation des secteurs dits féminins. Aujourd'hui, ces secteurs sont sous les feux des projecteurs, soit parce que perçus comme essentiels, soit parce que plantés comme les oubliés. Il est urgent de changer le regard et le traitement de la société sur ces métiers. Cela passe par une meilleure rémunération, une prise en considération de la pénibilité du secteur, ou encore par des moyens financiers à la hauteur des besoins publics. Autre point, la lutte contre les stéréotypes de genre confinant les femmes à certains secteurs et les excluant d'autres, ou les empêchant d'atteindre certains postes à responsabilité. Cela commence dès l'enfance, au travers du parcours scolaire et de la socialisation par le jeu.